Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo sur Scratch J'ai un petit problème d'enregistrement qui fait que là je, je suis pas en train de parler en direct J'ai enregistré le son pour que vous puissiez comprendre Là vous avez le volume sonore qui se trouve à gauche Mais vous remarquerez que si je parle... Mais au final, euh, on pas. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre à programmer des petits programmes assez simples sur Scratch. Vous pouvez remarquer que quand je clique, nous pouvons entendre un clic virtuel que j'ai fait. C'est la même chose quand je appuie sur une touche. Et après, il peut y avoir une petite latence, par contre, pour ces bruits-là. Alors, nous allons commencer par la base de la base qui est quand le drapeau vert est cliqué alors je vais pas l'utiliser étant donné que si je clique sur le drapeau vert eh ben, ça va complètement faire planter le programme que j'ai en arrière plan là comme vous pouvez voir sur l'ébussat et du coup, je vais utiliser quand espace est pressé. Donc, quand espace est pressé, ajouter 10 à x. Voilà, c'est ce bloc-là. Alors, pour avoir ajouté 10 à x, c'est dans la catégorie mouvement prêt. Ouais, quand espace est pressé, c'est dans la catégorie événement. Donc, nous appuyons sur espace et, comme par magie, notre lutin de base le chat vient d'avancer de 10 quand on dit ajouter 10 à x x 1 correspond à un pixel mais après évidemment si on si on met en plein écran ça correspond plus à un pixel ça correspond un petit peu plus mais bon c'est proportionnel donc alors nous pouvons faire en sorte de répéter indéfinitivement cette action et du coup nous, nous appuyons sur espace il avance ce qu'on pourrait faire c'est que si bord touché Hop, je fais ça alors si se trouve dans contrôle bord touché je vais le prendre dans capteur pointeur de souris touché que donc si bord touché allez euh, donner la valeur de 0 à x donc ce qui va se passer, c'est que mon lutin va aller vers la droite, quand le bord va être touché, il va revenir au centre, et après ça va faire ça indéfiniment. Donc nous exécutons le programme avec l'espace, voilà. Donc maintenant notre programme est bien, il fonctionne, nous avons pu savoir l'utilité de plusieurs choses, mais nous quelques petites choses quand même donc qu'est ce que nous allons rajouter par exemple nous pouvons faire en sorte de faire costume suivant à chaque fois je fais répéter indéfinitivement ajouter 10 à x costume suivant sauf que ce costume suivant où est ce que c'est c'est dans apparence après la six bords touché alors donner la valeur 0 à x enfin donc nous exécutons le programme nous pouvons voir animation qu'on pourrait dire une animation d'un chat qui avance voilà. qui, qui, qui, qui se téléporte au milieu enfin. donc euh, après là nous pouvons rajouter un son par exemple jouer le son miaou début du script voilà. du coup pour jouer le son miaou et ben ça va être dans la catégorie son et nous pouvons avoir euh, un chat qui mignole, sur espace quand le script est en exécution, cliquez sur le script l'arrêtera mais si le script arrêté, le... cliquez dessus, le démarrera. comme si on en fait CV, euh, espace donc nous avons vu rapidement qu'est ce qu'on peut faire sur Scratch et si vous voulez faire quelque chose de mieux comme autre que je vais vous montrer en fin de vidéo vous pouvez essayer de, de... Vous avec les vlogs, puisque c'est bientôt la fin de la vidéo, allons voir Prujamp! Donc, nous nous retrouvons sur Prujamp! Si nous allons dans l'ère de programmation, vous pouvez constater que Prujamp est un jeu assez complexe. Nous allons essayer de prendre à faire un jeu comme projet en suivant la série de programmation sur Scratch. Donc, c'est la fin de la vidéo, nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Et vous pouvez mettre un petit commentaire pour vous donner votre avis. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Ou sinon, vous pouvez mettre un pouce rouge mais... Mettez un commentaire pour dire pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo, il faut évidemment qu'il y ait une justification valable, il faut pas dire c'est nul, vous pouvez dire par exemple je n'ai pas aimé parce qu'il y a un petit problème à ce moment là, donc nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, à plus tard